Salut à tous, je suis ravi de lancer avec vous une nouvelle série chez SNV, filiale du groupe LDC, le leader de la volaille. Et aujourd'hui, je vous emmène bosser ici en Normandie, sur le site de Pont-Morin, là où tout a commencé. On a rendez-vous avec Mathieu dans son atelier de maintenance, à la découverte de son job. Allez, suivez-moi Salut Mathieu! Salut Jerry, ça va? Bah ouais, et toi? Ouais, ça va, merci! Eh bah, je suis ravi de découvrir ton job! Alors, tu fais quoi ici, toi? Euh, moi, je suis technicien de maintenance. Généralement, je bosse ici en interne. Et puis après, bah, ce que je prépare en atelier, je le mets euh, en prod. Et vous êtes combien ici dans l'équipe? Là, on a à peu près une dizaine. Ok, il y a une bonne ambiance, ça va? Ouais, ouais. ouais. On serre les coudes, vu qu'on est en petit comité. Euh... D'accord. Alors, c'est quoi cette bête là? <rire> tu as ton moteur et tu transformes okay. euh, ton énergie euh, électrique en énergie mécanique. D'accord. Et toi, tu fais quoi là, du coup? Là, j'ai remplacé les roulements, j'ai remplacé le pignon. Donc okay. là, il va te rester un. À un clip à mettre et puis je vais te laisser remonter. Et ça fait comme combien de temps que tu bosses ici euh, Ça fait depuis 2018. Et avant, tu as fait quoi Avant, j'étais opérateur, justement. Euh... En prod Ouais, j'ai commencé opérateur et je voulais monter un peu plus pour approfondir euh, ma curiosité. Et puis bah, du coup, bah, je suis technicien de maintenance à l'heure d'aujourd'hui. Et quelqu'un qui n'y connaît rien ici, il a ses chances, tu crois Il hein, ou... faut des bases quand même. Et des bases de quoi, alors Base en électricité, en pneumatique, en hydraulique. Toi, par exemple, tu as quoi comme parcours euh, Moi, j'ai un peu plan en maintenance industrielle. Après, je ne savais pas si ça m'intéressait, je suis reparti plus sur la chaudronnerie. J'ai fait des formations internes après, donc okay. tout ce qui est habilitation électrique, tout ce qui est cassé. Tu peux le façon... faire ici en interne Oui, en interne tu peux. Ah génial Il manque trois vis, on en a mis okay. une, ouais. donc elle n'est pas serrée de façon à pouvoir ajuster la pièce. Donc on va aller en chercher les trois autres. Mmh. Là, on a tout ce qui est prise, tout ce qui est rayon ELEC, okay. des cordons, des cellules, euh, Super. tout ce qui est disjoncteur, etc. Et la partie visserie qu'on a besoin juste là, Comment toi. Donc moi, il me faut de la 12-35 et mes rondelles qui seront ici. Et c'est quoi tes horaires de travail ici Alors, moi je fais du 5h-13h le matin, ouais. donc en 2h8, et 13h-21h. Une semaine sur deux Ouais, exactement. exactement. Donc, donc une donc... semaine, tu as toutes tes après-midi. C'est ça. Et l'autre semaine, tu as toutes tes matinées. Tous les matins, c'est ça. Pour la grasse mat Par exemple. <rire> Alors Une petite clichette de graisse. D'une Euh. Non, merci. <rire> je me laverai pas les dents avec. <rire> non, <rire> non, non. Bon, ça s'est dit, tu as dans blanche mais. <rire> et après, on serre. Ouais, voilà. Bon, bon, et donc... si jamais tu sais pas... Euh... Si je fais pas. Ouais. ouais, bah je regarde dans les documents techniques <rire> okay. de la pièce en question, sinon je demande à un collègue, à mon chef d'équipe ou un responsable. Il n'y a pas de tuto YouTube. Non, il non, n'y a pas de tuto YouTube. À la limite, <rire> on peut en faire un. Et après, on va pouvoir le remettre en, en production. C'est ça. Okay. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job Il n'y a pas, pas de routine. Faut être curieux et puis il bah, faut être à la disposition de la production. Quoi. Donc euh, ouais. quand eux, ils sont en panne, ils sont en arrêt, bah, nous faut qu'on intervienne rapidement. Ah oui. Comme ça, on est bien. Ouais. Je serre tu serres à fond. Tu peux, serrer. Ah. Non, tu peux en mettre plus. Hein. Ah mais je suis à fond là ah, C'est vrai <rire> Putain, le truc de dingue C'est vrai que mes collègues me reprochent un peu de, de trop serrer. T'es à boire, toi, en fait Allez, au moins Comme ça, c'est bien, non Ouais. On ouais, va aller. Il va me serrer ça encore <rire> plus <rire> Bah, faut pas que ça fuit, hein Hop, on remonte Donc ça. là, ouais, voilà. Ok, allez, je, je serre. Je vais les vis. c'est parti. Mets ton doigt sur le dessus. Ah Tiens, Téléphone Ouais. Allô Ouais Ouais D'accord, moi, bah, j'y vais tout de suite. On a voilà. une panne. Ok. Ouais. Donc sur une machine, donc je vais te faire voir ça. Il me fait le coup de la panne. Euh. Non, non, non. Oh. non. <rire> Au bloc. Euh, ouais. Au bloc opératoire. Alors qu'est-ce qui se passe ici euh, Là il y a un défaut de sécurité. Donc euh, on va regarder euh, ce qui se passe. Okay. Là on va regarder sur l'armoire déjà dans un premier temps. Donc on voit qu'on a un défaut de réarmement. Ok. Donc euh, tu, peux pas, tu peux pas réarmer la machine, tu peux pas l'utiliser. D'accord. Donc on va regarder notre relais de sécurité pour voir.. Euh, quelle porte est en défaut alors moi c'est du chinois pour moi pour hein. bon, moi je tire la lampe de poche hein. ouais comme <rire> Hop tu m'éclaires donc j'ai un problème sur un contact je avoir un problème sur mon fil là tu vois c'est un problème électrique alors que ouais. tout à l'heure on a fait de la méca tu arrives tu commences ta journée et tu sais pas ce que tu fais c'est un peu la surprise du chef et t'aimes bien ça ouais mais pourtant je suis pas de cuisinier <rire> et ça sent bon dans ta cuisine là ouais ça va on va le poulet fumé tu voulais fumer donc si j'appuie sur mon bouton de réarmement ça marche. C'est bon. Et Mathieu, c'est quoi tes perspectives d'évolution ici Bah pourquoi pas être tuteur, euh... je sais pas, chef d'équipe par exemple. Bah en l'occurrence, j'étais ton tuteur aujourd'hui. Allez, entre nous Mathieu, une petite anecdote non euh... euh ouais, bah justement, j'ai bossé dans cette zone-là. Ouais. Et j'ai oublié d'éteindre la pompe hydraulique, donc la pompe où il y a de l'huile dedans. Okay. Et j'étais en train de démonter la partie commande et j'ai pris une douche d'huile. <rire> donc euh, ouais, ouais, de, de la tête aux pieds quoi. Génial. <rire> Pneumatique, comme ça je manque pas d'air. Je suis plutôt viande, les grignottes mexicaines. Je suis plus préventif, comme ça, ça évite les pannes. Bon, Jerry, tu vas pas repartir le ventre vide Ah bah super, c'est quoi Alors ça, c'est des grignottes mexicaines, mes préférées. Wow. Donc je te laisse goûter, tu me dis ce que t'en penses. Super bon. Ouais, ouais, j'adore. Mmh. Bien épicé. Mmh. Juste ce qu'il faut. Bon, tu m'embauches alors Bah, quand tu veux. C'est parti. parti. On s'est ton contrat quand j'ai pas le niveau. Hein. Bon, alors, ça va le faire. Ouais Ouais, formation en interne et puis il n'y a pas de problème. Bah écoute, merci. Bah, je t'en prie de gérer. Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici chez SNV à la maintenance, n'hésitez pas, ils recrutent sur le site, dans l'équipe de Mathieu, mais aussi sur tous les autres sites partout en France. Et quant à moi, bah, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape, prochain épisode, à la découverte d'un nouveau job chez SNV. Et n'oubliez pas Mathieu, like likez les. la vidéo et, et abonnez-vous.